il permet de sélectionner une ou toutes les parties de figures et objets réalisés, comme cette ligne que vous pouvez déplacer une fois sélectionnée. Si vous cliquez sur cette autre ligne seule, vous ne pourrez agir que de cette façon. Pour agir sur toutes les lignes composant cette figure, il faut cliquer trois fois sur une ligne et toutes seront sélectionnées. et on peut alors agir sur l'ensemble de la figure. Si vous cliquez sur l'intérieur de ce rectangle, vous ne sélectionnerez que la face. Si vous créez un objet comme celui-ci, si vous sélectionnez avec l'outil sélection, en cliquant et en glissant de gauche à droite, pour former une fenêtre, qui n'inclura qu'une partie de l'objet, si vous voulez le déplacer, voici ce qui se passera. Pour agir sur l'objet en entier, il faut cliquer et glisser de droite à gauche pour former une fenêtre et alors l'objet est sélectionné. Et on peut alors le déplacer. Si vous utilisez un autre outil tel que l'outil mesure par exemple, il existe un raccourci très pratique pour revenir à l'outil sélection, c'est la touche espace du clavier. L'outil sélection offre de nombreuses autres fonctions dont celle-ci par exemple. Si vous cliquez sur fenêtre, ensuite sur palette, puis sur info sur entité, la palette s'affiche et si vous cliquez par exemple sur cette face, il vous indique sa surface ici. Si vous cliquez sur une arête, il vous indique sa longueur. Si vous créez un cercle, il vous indique ici sa circonférence, ainsi que son rayon. Et si vous cliquez à l'intérieur du cercle, il vous indique sa surface. Voilà, vous avez là les principales fonctions de cet outil.